Ah bah y'a a pas le vent Ah bah, euh bah si, si y le Ah bah non y'a pas le vent Il y a même bah droit de, de, si de, si de, de, si. de dire aux oh oh <rire> Café Thé, euh, plus, plus thé. Café Café Café Café Café Café Café Café Café Café Café Café Deux. Merci. Merci, Merci. Ouais. Chocolatine Aïe aïe aïe aïe Croissant Oh chocolat salé salé On est en Bretagne Merci. salé, aussi. beurre salé Spaghetti Spaghetti Spaghetti Spaghetti Spaghetti, spaghetti. Tu achètes Je l'ai fait. fait. Bah, tout seul. On l'est fait Ah on l'est fait nous-mêmes. Ça c'est trop bien.